Saviez-vous que la majorité des actions que vous entreprenez sur votre téléphone ou votre ordinateur sont dues au satellite russe Spoutnik Bonjour, je m'appelle Grégoire Hébert et je vais vous présenter Memex, mon livre sur le web et le reste. Que vous soyez un passionné, que ce soit votre métier, que vous débutiez votre carrière dans le web, ou simplement parce que vous êtes curieux de comprendre le fonctionnement des outils que vous utilisez chaque jour, ce livre vous éclairera. Il vous guidera à travers les méandres de l'histoire d'internet et du web au détour desquels les points clés abordés seront approfondis. Le livre est presque terminé. J'ai pensé à son contenu cet hiver et j'ai passé les quatre derniers mois à le rédiger. Il est actuellement dans sa dernière phase de relecture auprès des bêta-lecteurs. Le but de cette campagne participative est de financer l'impression du livre. La plupart des éditeurs ne vous laissent que peu de marge sur le contenu, la ligne éditoriale, la mise en page ou encore le design de la couverture et encore moins sur le prix de vente. Je souhaite vous proposer des contreparties au tarif le plus juste. Le prix du contenu est le même pour tout le monde. Seul le volume commandé réduira les coûts. Malheureusement, il n'est pas possible de modifier une contrepartie lorsque la campagne est lancée. Seuls les suivants bénéficieront d'un tarif ajusté. Pour équilibrer, à partir de 500 commandes, les 150 premiers auront la possibilité d'offrir un livre à la personne de leur choix. J'ai choisi d'imprimer ce livre en France avec du papier de qualité, avec une couverture rigide et élégante, pour que vous soyez fiers de l'exposer dans votre bibliothèque. Ce livre, c'est la somme de mes expériences, de mes connaissances, de mes recherches historiques sur le reste, et de mon appétence pour la transmission. Ces derniers mois, j'ai eu un grand plaisir à l'écrire, et j'espère qu'il vous en procurera autant à la lecture. Saviez-vous que dans la majorité des actions... Euh... Pff... Laisse... Avec une couverture rigide de qualité et un chat sur la table. Pensez à son fonctionnement. Euh. Une chose que vous...